J'ai toujours démontré, Ils ont toujours démontré, je devrais avoir un débat avec un frère-là qui a fui, mais nous nous sommes là pour démontrer la véracité de la parole de Dieu, puisque Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu, au chapitre 24, verset 14, que cet évangile du royaume sera prêché partout, jusqu'à ce que vienne la fin. Il y a même un beau verset là, un beau, un beau verset là que je vais vous montrer. Jésus, il avait dit que, il a parlé du, du salut, la, le salut de l'humanité. J'aime j'aime vraiment ce verset là. Je vais vous partager ce verset là. Alléluia, que Dieu soit loué. Puisque je les attendais, mais ils ne sont pas affichés. Là, nous sommes dans le livre de Jean. Jean, Jean au chapitre 12, verset 32. Hein, c'est Jean au chapitre 12, au verset 32. Je vais vous montrer un beau verset. Hein, là où Jésus avait dit que, il avait dit que lorsque je serai élevé, je vais attirer tout le monde à moi. Ça, ça c'est le chapitre de Jean 12, au chapitre. Jean au chapitre 12, au verset 32. Je vais vous mettre ça. On, on va au verset 32. On peut aller au, au verset 32 pour que vous puissiez voir un, un beau verset. Jean 12 au chapitre 32, ça c'est Jésus qui parle. Il dit ceci, ah, il faut que je puisse agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça. C'est tellement impérieux, tellement intéressant. Il dit ceci, Jean 12 au chapitre 32. Là nous sommes dans Jean, il faut préciser. Et je montre ça pour les Thomas, les gens qui aiment toujours discuter. Jean au chapitre 12, au verset 32. Le verset 32, qu'est-ce que Jésus nous dit? D'abord, il dit ceci. Au verset 30, il dit, « La voix que vous, vous entendez n'a pas, pas parlé pour moi, mais pour vous, pour le vôtre. Maintenant, il dit, « Le jugement vient sur ce monde et tout changera. Le tyran de ce monde, Satan sera expulsé. C'est Jésus qui parle. Et puis il dit ceci, quand je serai élevé, ça c'est Jésus qui parle, quand je serai élevé, alors toute l'humanité se sera attirée à moi, toute l'humanité. Donc Jésus parlant de sa mort. Ah, alléluia. Et la Bible confirme que ces paroles annonçaient la mort. La nature de sa mort, la nature de sa mort, il, il devrait être élevé. Lorsque Jésus est élevé, alors il va attirer le monde entier. Le monde entier va venir à Jésus. Alléluia. Alors, c'est ce qu'on allait faire des démonstrations terribles. Puisque en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Maintenant, on est, les gens avec lesquels je devrais débattre, ils ont fui. Ils ont tous fui. Euh, J'essaie un peu de, de, partager, de partager un peu ce message dans ce groupe pour que les gens puissent venir nous, nous joindre. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons tout ça. Pour la gloire de Dieu. Et, attendez que je puisse partager un tout petit peu, je suis en train d'envoyer le lien euh, pour que les gens puissent se brancher les gens qui ne sont pas en contact avec nous, le numéro est là, vous pouvez nous contacter. Le numéro défile au, au bas de l'écran. Puis Jésus-Christ, c'est lui le salut. C'est pourquoi même lorsque euh, Simon l'avait vu, Simon, Simon avait dit, « Mes yeux ont vu le salut. Mes yeux ont vu le salut. Et ce salut-là, c'est lui-même qui est Dieu. Alléluia. C'est lui qui est même Dieu. » Je vais vous montrer une, une autre belle écriture, une autre belle écriture. Euh, là, là, là, nous sommes dans le livre, euh, dans le livre de, de, de Corinthiens. Euh, dans le livre de Corinthiens, euh, un Corinthien, un Corinthien, au chapitre, au chapitre 10. Euh, Voyez-vous euh, Il me faut mettre euh, cette écriture pour que les gens puissent bien lire. Alléluia, 1 Corinthiens au chapitre 10, au verset 9. On peut lire tous les chapitres, hein? mais comme ça va prendre beaucoup de temps, je vais juste prendre quelques versets clés de ce chapitre pour que nous puissions voir de quoi il s'agit. Il dit ceci, il dit ceci au chapitre 1 ça c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle, l'apôtre Paul en Corinthiens chapitre 10 au verset, au verset 1 il dit ceci car je ne veux pas frère que vous ignoriez que nos pères ont tous été sur la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer qu'ils ont tous été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer qu'ils ont tous mangé la même viande le repas spirituel et qu'ils ont tous ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et le rocher était Christ. Donc Jésus-Christ était avec Moïse dans le désert, et le rocher, là, c'était Dieu lui-même. C'était Dieu lui-même qui était le rocher, c'est Christ qui le suivait, le rocher, il n'y a pas d'autre rocher. Hein? Mais, Dieu n'a pas, il dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu puisqu'ils périr, mais Dieu n'a point pris plaisir à la plupart d'entre eux. Écoutez ce qu'il dit. Paul, il continue. Il dit je... Oh, je je m'excuse vraiment, on avait un petit souci de, de communication, d'internet, euh, puisqu'il y a de la pluie ici. Vous hein. voyez, lorsqu'il y a de la pluie, souvent les réseaux se dégradent, hein. des fois les, les réseaux se dégradent. J'étais en train de vous montrer une belle écriture de Saint-Paul, euh, Saint-Paul qui était en train de dire aux Corinthiens, il dit ceci. Il dit que ne commettons plus l'adultère, la fornication comme quelques-uns qui ont commis la fornication. Euh, il, en est, de il en est tombé en un seul jour, 23 000. Il dit ceci, verset 9, ne tentons plus le Christ, le Christ. Dans le rocher là, c'était Christ. C'était le Seigneur. Comme quelques-uns d'entre eux l'ont tenté. Donc, et les gens de Moïse, ils avaient tenté, ils avaient tenté Jésus. C'est écrit ici. Or, Jésus, lui, ne marchait pas physiquement avec les enfants d'Israël. C'était l'éternel. Donc, si vous voyez dans le livre de dans, dans tout le livre des Hébreux, Dieu dit qu'ils m'ont tenté. Les, les enfants d'Israël avaient tenté Dieu, ils avaient tenté Jéhovah. Mais la Bible nous révèle que. Le même Jéhovah qu'ils avaient tenté, c'est lui Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le même. C'est lui Jésus. C'est lui Jésus et c'est lui le Père. Donc, c'est la même personne. C'est Dieu qui s'est incarné. Alléluia. Je repère répète très bien, c'est Dieu qui s'est incarné. Si quelqu'un vous dit que Dieu ne s'incarne pas, c'est un menteur, il faut le renvoyer à l'école maternelle pour qu'il puisse apprendre. Euh, apprendre de la Bible. Dieu s'est toujours incarné de tout le temps. Je vais vous donner une écriture pour vous prouver ça. Je vais vous, vous prouver avec une écriture. Puisque tout ce que nous disons, nous le disons à la lumière des écritures. Lorsqu'on dit Dieu s'est incarné, c'est la parole qui s'est faite, chère. on parle de l'incarnation. Alléluia, l'incarnation. Alléluia, c'est ce que nous, nous sommes en train de faire nous, nous sommes en train de vous montrer la parole de Dieu. On, on, on va vous démontrer comment est-ce que Dieu lui-même s'est incarné. Il a dit ça dans la, dans la Bible. Hein? Il a dit ça, c'est... Nous sommes dans le livre de, de, euh, de, de, de, de Jean. Jean au chapitre 1, au verset 14. J'aime vraiment la parole de Dieu. Dieu s'est incarné en Jésus. Dieu s'est incarné. Nous sommes Jean au chapitre 1, au verset, au verset 14. The word became flesh. The logos. Logos, c'est la parole. Became incarnate. Incarné. La parole s'est incarnée. Le logos est devenu incarné alors si quelqu'un te dit que Dieu ne s'incarne pas, c'est un comédien mon numéro est là, il faut nous, nous envoyer pour qu'on puisse les charcuter en public hein? Jésus Christ c'est Dieu qui s'est incarné donc lorsque Dieu s'incarne c'est la même personne qui change de forme hein? il prend une autre forme il prend beaucoup de formes. Hein? puisqu'il est le même hier éternellement, hier, aujourd'hui, éternellement. Et il vient chez nous sous plusieurs formes. Là, je vous ai montré sa forme incarnée. Le logos est devenu incarné. Le logos became incarnate. Hein? Attendez, pour les gens qui ne parlent pas anglais, je vais vous mettre ça même en français. C'est écrit là. Donc, c'est toujours dans le même livre de Jean, au chapitre 1, au verset 14, on dit ceci le Logos s'est incarné. Jean 1, 14, la parole s'est faite chère. S'est faite chère. Le Logos s'est incarné. Donc, lorsque Dieu s'incarne, il vient chez nous sous plusieurs formes. Voyez-vous euh, euh, euh, lorsque, lorsque nous nous parlons, nous ne parlons pas dans le vide. Nous parlons avec les Écritures. Et tu verras que même Allah, lui aussi s'est incarné. Allah, il s'est incarné aussi à la fin des temps. Incarné. Alléluia. Allah s'est incarné aussi à la fin des temps, puisque Allah, lui, il aime imiter. Le diable, le, le diable c'est un imitateur. Il y a le frère Branham nous, qui nous disait que... Le diable ne, ne crée rien, mais il aime imiter. C'est un imitateur. Il aime deux fois imiter ce que Dieu fait. Lui aime imiter ça. Alors, c'est ce que je devrais montrer à mes frères musulmans. Mais malheureusement, ils ne se sont pas affichés. Ils ont tous fui. Mais mon numéro est là. Contactez-moi pour que nous puissions débattre de la bonne manière. Alléluia. Euh, euh, je vais vous montrer là où Allah s'est incarné. Hein. Allah a aussi recopié, il a recopié puisqu'il a je recopié ce que Jésus fait. Là, nous sommes dans Sourate 68 au verset 42. Alors, puisque cette émission était préparée pour les musulmans, euh, Sourate 68 au verset 42, au verset 42, Sourate 68. Si, tu, si vous lisez les autres Corans qu'ils lisent en Côte d'Ivoire, ce sont des faux Corans. Ce sont des Corans piratés. On a piraté ça du Pakistan, des Corans pakistanais. Là, c'est le Coran en arabe. Le Coran en arabe. Le Coran original. Là, où on dit que Allah aussi, il s'incarne. Il vient chez eux sous plusieurs formes. Il dit ceci. Sur 68-42, on dit le jour où la jambe ah, il faut que je puisse agrandir ça. Sous une... Euh, euh, euh, ouais, le, le jour où la jambe... Hein, je pense que ça va maintenant. Hein, le jour où la jambe sera dénudée. Donc, Allah va venir et va montrer sa jambe. La jambe, c'est quoi? La jambe, c'est la chair. C'est l'incarnation. Hein? Nous sommes dans surat 68. 68, 42. Al-Kalam. Et puis, on dit... Oh, oh, on dit, on dit ceci, le mot arabe est là, « Yomayouk shafoun hein, sakin Yomayouk shafoun sakin sakin le mot-là. Vous voyez ce mot-là Ce mot arabe-là, ça veut dire « le pied hein? ». C'est une partie du corps. C'est à venir mais comme les gens qui vivent dans la côte, la partie ouest de l'Afrique, ne connaissent pas ça, on les a cachés, ils ne connaissent pas. Il y a l'autre, ça c'est Abdullah Youssouf, allez, le Coran, il dit que le jour où le tibia, le tibia c'est quoi? C'est le corps. C'est le corps humain. C'est Allah qui va venir, il va montrer le corps, son pied. On vous a caché ça dans vos Corans, là, vos Corans pakistanais, là, qu'on vous a vendus? Hein, voyez-vous? Tout, tout ça sont les traducteurs de Coran. Le tafsir de Coran. Hein? Il dit un jour, ou une heure, étant sur la soulagé, d'un et le tibia, la jambe de Dieu. Ça, c'est la jambe. Alors, il va venir et il va se montrer comme un humain. Il va prendre le corps humain. Ça, c'est votre Coran. Hein? Si on ne vous montre pas ça, nous sommes là pour vous montrer. Hein? On dit, Ça, c'est le tafsir Jalalayin. C'est là. Il dit, mentionnez le jour où la tige est mise à nu. Une expression. Voyez-vous, on a Ibn Katir, Ibn Katir est là. Ibn Kathir était comme les gens qui prêchent sur YouTube, sur Facebook, qui font l'apologie de l'islam, puisque les juifs se moquaient de l'islam, mais lui a pris ça pour commencer à enseigner. Voyez-vous. On dit que Allah va venir, Allah, le Seigneur Allah, comment ils appellent leur Seigneur, il dit qu'il va venir et il va exposer, le jour il va exposer le tibia. Hein? Ils seront appelés à se prosterner, mais ils seront incapables. Le jour du... Hein, il dit c'est-à-dire le jour du jugement et les horreurs. Donc Allah va venir. Donc Allah peut venir sous la forme humaine. Il y a même un indice de Bukhari, hein, qui est confirmé par Sadi, Al-Kudri. Voyez-vous, il dit que Allah va venir. Our Lord will reveal his shin. Shin, c'est le pied. Allah va révéler. Il va révéler Our Lord. Allah va révéler son pied. Et tous les, tous les musulmans Mal éphémère, les hommes et les femmes, ils vont se prosterner, prostrate. ils vont se prosterner à lui. Voyez-vous, ça c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Dieu s'incarne. Il y a des fois qu'il vient sous plusieurs formes. Il y a beaucoup de abysses. J'avais programmé tout ça, mais ils ont tous fui. Mais les gens qui veulent nous contacter pour un débat, le numéro est là, contactez-nous, on va débattre. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là, puisqu'il n'y a personne capable de relever le défi. J'avais préparé une frappe. Donc, euh, la frappe qui dépasse, la frappe que Vladimir Poutine est en train d'administrer aux gens de, de l'Ukraine. Ça allait être une frappe, donc, avec des missiles sol air, des missiles balistiques. Et puis, vous alliez voir des dragons terribles que vous n'avez jamais vus depuis que vous êtes né. Comme ça, nous nous arrêtons ici. Que le Seigneur puisse vous bénir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.